apaiser votre environnement. Ça c'est très important aussi. Je, je, je vois de plus en plus. J'en je, parlais d'ailleurs dans une émission avec l'un de mes amis, Sylvain Charon, qui a une émission sur TVA. Un homme adorable. Voilà. Si, si, si, si, si la télévision avait que des présentateurs et producteurs comme ça, je pense que le monde tournerait bien plus, euh, plus, plus justement, plus beau, plus ensoleillé peut-être, oui. Et j'en parlais avec lui et, euh, parce qu'il m'invite de temps en temps dans, dans son émission ici à Montréal. et au Canada, et je parlais notamment des, des luttes intestines dans les familles, dans les relations. C'est terrible. Euh, il va falloir vous calmer un petit peu avec les, les bagarres que vous menez constamment au sein de votre famille. Ça suffit, cette histoire. Vous êtes toujours en train de vous chamailler avec vos parents avec vos frères, vos soeurs. Mais quand je dis chamailler, c'est gentil, mais il y a des luttes intestines, des profonds désaccords, des fois c'est toxique. Mais c'est pas moi, c'est mes parents. Et les parents, c'est pas moi, c'est ma fille. Mais ça suffit. Vous vous enlevez de la vie avec ça. Et l'une des origines du mental bloqué, c'est des relations toxiques. Donc c'est pour ça que je, je, je vous demande une nouvelle fois de pacifier vos relations. Dans le programme Starter, on en parlera. Dans Weekend Spark, on va vous y aider. On a une nouvelle fois dans toutes ces sciences du de leadership des solutions pour vous. Mais là encore, trouvez votre façon à vous, mais faites quelque chose. Vous pouvez pas rester dans ce niveau de vie nauséabond, médiocre, avec de telles relations médiocres. Donc pacifier, réglez vos affaires, réglez vos problèmes. Ça suffit. En plus, c'est des bêtises à chaque fois. Pourquoi tu parles plus à ta mère depuis 20 ans euh, « Parce qu'elle a dit qu'elle m'aimait euh, pas. Elle me disait que j'avais de toute manière que je réussirais jamais ma vie. Ça, je l'oublierai jamais. »« Mais c'était il y a 20 ans, chérie, tu peux pas... »« Non, non, non, je passe pas l'éponge parce que c'est terrible. »« Mais quand ta maman va mourir, tu vas t'en ronger les doigts. Et ce sera trop tard. »« Ouais, mais tant pis pour elle. Euh, »« Non, tant pis pour toi, parce qu'elle elle sera morte. Vous comprenez Et c'est plein de propos complètement ahurissants que j'entends en permanence. » Donc pacifiez vos relations, ça suffit, je vous recommande vraiment du fond du cœur de résoudre vos affaires.